Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. Je le dis à ta place, j'ai pris les devants. Euh, aujourd'hui on reçoit euh, David, un abonné de Armentière, une heure de route pour venir voir euh, deux guignols du Nord qui font des vidéos sur euh, YouTube. C'est ça C'est ça Ok, bon, il est content d'être là au moins, c'est bien. <rire> Pimous va s'occuper de toi, parce que je crois qu'il t'a prévu une grosse séance full body. Une séance ça va. Ça va une séance, ça Tu ça vas va. être gentil aujourd'hui Non, je... c'est une vraie séance, mais ça va. Football, moi je vais essayer quand même de te corriger techniquement, mais je crois que tu es déjà bien avancé dans ta pratique. Ça fait pas mal d'années que tu t'entraînes. 20 ans, euh, mais pas forcément bien. 20 ans, mais pas forcément bien. Ok, il ah, y a eu de la moto, il y a eu de la boxe française, tu m'as oui. dit, et euh, beaucoup de muscles d'haltérophilie surtout. Donc, au niveau des perfs, on est pas mal là. Beaucoup de blessures, beaucoup de blessures. <rire> Vas-y, donne vite fait tes perfs squat, bench et terre. Le mieux euh... que tu jamais fait, c'est combien Alors, le mieux euh, squat, je suis en 140, ça va okay. en moins de 70. Ah, ouais. Bench, c'est pas mal. Il a mon bench. Et deadlift, j'en fais très peu 150 Ouais, 150 Ok, ok Bon, il est père de famille euh, Il a 37 ans, les gars On l'a surtout invité Parce qu'en fait, il devait euh, nous offrir un cadeau Donc sur Instagram, il nous a dit euh, Les gars, j'ai un cadeau pour vous Du coup, on a dit, bah, viens Donc, on demande aux gens de payer pour venir, en voilà. fait C'est ça <rire> Bon, on va pas laisser repartir sans rien On va lui offrir son coaching euh, D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez vous faire coacher Que ce soit sur place ou en ligne Il y a tout ce qu'il faut sur notre site internet www.fitnessfusion.fr <rire> Bon, on arrête de parler On va passer à la séance Petit échauffement bah, gros full body un gros full body ouais full body Moi, ça doit un full comme ça on te voit un peu sur tous les exercices on corrige un peu ouais. partout et eh ben on est parti les gars <musique> Donc tu veux commencer au bench, tu m'as dit Moi, je l'aurais fait commencer directement développer coucher. C'est des exercices à fort recrutement nerveux. Développer couché, après ça va être le dos, les gros exos. C'est simple, ok. Euh, au niveau avant tes exercices, tu fais quoi en général comme échauffement Ça dépend si j'ai le temps ou quoi. Parce que toi, tu as des anciennes blessures, normalement. Ouais. faudrait que tu fasses attention, tu vois. C'est quoi les, les vraies blessures que tu as eues, les plus sérieuses Épaules, ouais. triple fracture déplacée de vos j'avais les bras carrément derrière. Du coup, nous on va insister sur les épaules et, euh, ouais. et sur les genoux avant de passer au squat. J'aurais fait faire de la presse, la presse en vrai. Sur un okay. full body, j'aurais fait faire de la presse. Ah, bien, on passera la presse. Ouais, j'aurais fait faire de la presse Il n'y a pas l'air d'aimer ça. Enfin, sur un, un bon programme, c'est un programme que tu aimes. Donc si ouais. l'exercice c'est la presse, c'est important, il vaut mieux faire la autre chose. Presse, mais que... Ah, c'est du squat d'assister hein. C'est du squat d'assister clairement. J'ai le même problème. J'ai le même problème. J'ai super mal dans alors j'ai le même problème ouais. je te laisse t'échauffer tes épaules tes coudes tu connais hein, je pense que je vais pas t'apprendre si tu en as besoin Des bon. vraies chaussures. Les chaussures c'est bon pour euh, la chance, là Hein oui, J'ai filmé, j'ai dit là des belles chaussures. C'est des Jordan 3. Oui, kiff, hein. ouais. On va finir euh, au Fly. vite fait pour euh, ouais. l'épaule. Tu vrai. connais cet exercice, Elfly ouais, Vas-y, je te les gars c'est un super exercice pour la santé de votre épaule si vous avez des petites douleurs tout ça essayez de renforcer c'est un petit muscle qui se trouve à l'intérieur de votre épaule et s'il n'est pas musclé le nerf il a tendance à, à bloquer c'est là où on a des douleurs donc euh, vu qu'il y a eu pas mal de blessures c'est bien de le faire avant chaque séance tu le faisais en rééducation voilà donc l'étiné le donne souvent en réduit tout ça Nous, on va le donner je t'assiste ça fait vraiment bizarre. <rire> ah, il, a, il a voulu faire une sorte, il va falloir assumer. <rire> ah, et vous voyez, dans les problèmes personnalisés, les gars, on s'adapte. S'il y a d'anciennes blessures comme ça, dans les échauffements, vous aurez de ce genre d'exercice. Deux, trois séries ouais. de chaque bras. Il faut juste que ça chauffe. Ouais, ouais. Pas obligé de prendre de temps de repos, 15, 20 rêves. Tu vois, j'ai mis très léger. C'est pas un exercice de force, les gars. On travaille à la sensation ici. Dis-nous mais... tout. Il nous a dit de couper la caméra. <rire> Je me bah. suis dit... Ah, bah, pas mal. Pourquoi elle tourne Tout seul, elle a tourné. Ouais, ouais. Attends. Je voulais vous demander si ça vous coûtait cher de charger. Ah voilà, <rire> et voilà. Ça, c'est les abonnés. Non. Je ne sais pas si nos abonnés pensent qu'on est chargés. Je pense pas, sinon ils ne nous regarderaient pas. Dites-nous en commentaire combien de pourcents de chargement vous nous mettez. Est-ce que la plupart ils pensent que vous êtes chargé Non, pas non. La plupart. Parce que quand on vous voit, moi je peux vous dire en vrai, on a l'impression <rire> qu'ils sont chargés. Même en vrai, là Non. Parce que moi j'ai l'habitude j'ai connu beaucoup de, de salles, beaucoup ouais. de personnes. En vrai, non. Vous êtes très bien entraînés avec une bonne diète, une bonne génétique. Ouais. Mais pour la majorité des gens qui sont. Qui s'intéresse à la muscu maintenant ah, Ils nous voient, ils oui. vous voient tous comme des mecs chargés. Mais là, toi, tu nous vois, t'en penses quoi Non, vous êtes bien. On est bien, mais tu crois qu'on est chargé ou pas Non, on est chargé. Au début, je me suis dit, mais rigole <rire> ou pas Mais impressionnant. C'est vrai, maman T-shirt ouais, et toi ouais, ouais. Tant mieux. Surtout plus mousse. Let's go <rire> Ah ouais, je le sais, je fais 75 kilos. Ouais, non, Mais Et pourquoi je suis en oversize. Il ah, y a euh, 10 sur, c'est bien. Ça <rire> ah, tôt, je vais le mettre tout nu, je vais le traumatiser. Après, la génétique. Et ça m'arrange pas, hein. c'est pas ce qui m'arrange le plus pourtant. Bah après, ça dépend ce que Allez. Tu <rire> ah, ça dépend ce que tu veux, <rire> <tôt. rire> ouais. sur. Surtout Pimousse. Déjà <rire> faut pas jouer outside, moi, je vous l'ai déjà dit. Bon, on est parti. On chauffe doucement euh, les pectoraux. Ouais. On monte progressivement, on essaie de faire un top 7, c'est ça Méthode Pimousse. Ah là, là, on va nous essayer de regarder la technique, voir s'il y a des choses à corriger. C'est un power à mon avis, il a plus à nous apprendre Et que nous, on a à lui apprendre. Franchement, c'est très propre. Ouais, vous voyez, sur le bench, en fin de mouvement, vous devez être en bas des pectoraux. Là, il le fait très bien. Et en haut du mouvement, vous êtes au milieu du pectoraux. Les coudes sont bien rentrés, pas trop collés au corps, ni trop écartés pour protéger ses épaules. Il utilise assez ses jambes, on voit que les quadriceps, ils sont contractés. Donc, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Donc, euh, monte progressivement de 10 en 10. Parce que si, si on part sur la méthode Pimousse, tu vas monter de 25 en 25, euh, ça ça va te faire tout drôle. Toujours pas, tu, tu vas jusqu'à ce que tu sens que ça travaille. Jusque que ça chauffe bien. Là, tu chauffes, tu Tu sens que t'es bien à sur le mouvement, même quand tu vas charger, que ça te tire pas. Voilà. Il a vraiment des bras courts. Hein. Ouais, il est comment comme il a vraiment une petite oh, plus 1 m m. Un beau potentiel pour le bench. Bah, c'est pour ça qu'il y a un 140 au bench. Hein. Et encore sans forcer, je pense, hein, parce que mm -hmm. je le prends sous mon aile, je vais faire aller chercher les 160 ans. Là, ça commence à devenir une barche sérieuse pour toi. 60 kg, c'est du jus. Il ment, il ment, il ment, ment c'est une question, c'est du jus. Là, au maximum, tu capable Dans de faire fais 19, c'est bien, je pense. Non, non, là, il est pas en top 7. Donc, euh, il va même pas à l'échec, il reste toujours de l'échauffement. Ouais, mais je te demande, tu serais capable de faire combien 15 reps 20 reps Ouais, 20. T'en fais 10-12 pourquoi Oui, c'est comme ça qu'on attaque le que vous commandez un pro..... Un coaching sur notre site internet vous avez un questionnaire on vous demande euh, au développé coucher votre 1 rm euh... le max de poids que vous pouvez mettre pour 10 répétitions c'est pour ça qu'on me pose ce genre de questions pour voir ce qu'on peut faire avec <mélix> là c'est encore de la chauffe ok donc va pas te cramer hein. moi, je lui ai dit t'inquiète direct. toujours dans la chauffe bien préparer le muscle à l'effort donc moi je laisse qui gérer les charges tout ça hein, je l'aurais dit... peut-être même mis à 90 mais comme il m'a dit qu'il est anciennement blessé à l'épaule je vais éviter d'aller trop d'un coup moi j'y vais j'y vais. Ses épaules, elle ouais, je sale, sais quoi. mais ouais euh, je préfère y aller doucement parce qu'il y a une blessure à l'épaule et moi quand je faisais des top 7 et je bourrinais, je bourrinais comme une brute ça m'a coûté une tendinite à cause des rotateurs. Donc je me dis lui qui a déjà été blessé à l'épaule, je vais pas faire le con non. parce que il va y avoir droit aussi sinon. Donc là on part sur la première série, 85. Là on part sur la première série. Première donc, série c'est maintenant. Donc là, on va finir de blablater, on va faire des petits plans les je gars, ça. on va vous faire kiffer. OK. Donc là l'objectif c'est d'habitude il travaille à 80, il fait du 8-10 reps, là j'ai mis 85 et l'objectif ça allait chercher 8 reps malgré que ce soit 85. Euh, en fait la première le Top 7 souvent moi je vais à l'échec sur la première et ensuite je baisse mes charges pour retravailler à une charge que je maîtrise et logiquement vu que tu t'es tout donné etc ta charge habituelle que tu maîtrises te paraîtra plus difficile ok allez c'est parti je vais t'aider à la prendre, comme ça tu te crains pas du tout allez. parfait bonne technique il inspire à la descente il expire à la montée c'est hyper propre peut-être même plus propre que moi Vas-y, va la chercher. Nickel. L'avantage d'avoir un coach c'est que ça pousse à peux aller à l'échec. Il y a quelqu'un derrière toi qui peut s'occuper de relever la barre si tu la montes pas. Mais faut pas travailler à l'échec sur chaque série, chaque exercice. Ça c'est un truc de dopé. Si tu fais de l'échec sur chaque série, la seule chose que tu vas voir, c'est que tu vas te cramer nerveusement. Au bout d'une semaine, tu auras plus envie de t'entraîner, tu n'auras plus envie d'aller à la salle, tu te auras même plus la force de toute façon. Faut faire ça intelligemment. Les top 7, c'est pas à chaque série, c'est pas à chaque entraînement, c'est faire ça intelligemment. La... Là faut que tu te de toi. Allez. Donc pecs c'est bon, on passe au deuxième exercice, on va faire le dos, là on va partir sur du tirage vertical, mais euh, moi ce que je recommande quand tu fais du full body ou même du half c'est une fois tu vas faire du horizontal, une fois du vertical, une fois de horizontal, sinon tu fais que de la largeur, à la fin tu es, es large et mais t'es es, p comme un casse croûte ça sert à rien, tu vois. Donc euh, là on va faire ça, Quatre séries pour le dos, et il n'y aura pas de top 7 ou quoi, là tu vas travailler en série de 8-12, assez lourd, toujours avec une à de rêve dans le corps. pour pas aller à l'échec et te cramer parce qu'après il y a encore des gros exos qui t'attendent. Oh, Dire, hein. il n'y a pas besoin de le corriger c'est très propre quoi, 15 ans tu m'as dit que tu faisais des muscles 20 ouais, ans bah, c'est bon on n'a plus rien à lui apprendre techniquement pourrait faire c'est lui faire un beau programme pour qu'il progresse mais ça c'est bien hein. ça c'est pour nous c'est une mine d'or hein, les, les élèves comme ça qui viennent nous voir parce que trop bah, facile en fait, de faire des c'est trop facile il les fait <rire> sérieusement c'est est ça vous le mec tu lui envoies le programme tu dis si t'as besoin que je il me dit non c'est bon t'inquiète je gère Troisième exercice, on a fini le dos. Et pour les épaules, j'étais pas sûr, soit le développé militaire, soit l'élévation latérale. Donc on s'est concerté, c'est ça qui est bien aussi quand il y a deux avis. On peut demander l'avis de Jodi ce qui en pense, etc. Et comme ça, on s'arrange. Donc on fait élévation latérale au lieu de développé militaire en superset avec oiseau. Moi, j'étais parti pour qu'élévation latérale, mais il a raison. Autant faire un superset avec l'oiseau pour l'arrière d'épaule. Comme ça, on recrute les deux faisceaux, sachant que l'avant de l'épaule a déjà travaillé sur le développé couché. Comme ça, on est parti, on a travaillé tous les faisceaux de l'épaule. Même le zizi, si tu veux. Il a travailler. tout dit, plus rien à dire, les gars. <rire> super coach. <rire> Après, tu sais tu te mets tout nu, David Ouais. Non. Ah, pour le watch time Non. On est obligés. Ouais, je me Mais ils vont être dégoûtés, les abonnés. Il y a une sacrée souplesse, hein. Petite. hein. Bon, ça va, il y a la parallèle. Il y a une bonne souplesse, il descend Et bien. c'est un bencher. Ouais. Okay. C'est parti vomir ouais. Pas encore. Il se fout ouais. de la gueule de ta séance. Il c'était trop facile. Je suis ému. On fait simple, dernier exercice. On fait simple, efficace. Curl biceps. Curl biceps. Et Magic Triceps. Pas voilà. voilà. aussi simple que ça. Classique, simple, efficace. Magic Triceps, je connais pas. Je connais Magic Mike. Moi, je connais aussi. Chani <rire> Tatou, je connais ça. bien. <rire> Les gars, arrêtez de vouloir tuer des mecs. Comment ça s'est passé la séance C'est très très bien. Ah oui, c'est vrai Pas de micro. Ah oui, ah ouais, ouais. Poussin, comment on fait Tu le colles. Colle le bien. Colle le bien parce qu'il n'a pas de micro. Ça va, ça a été? La séance était super, des vrais professionnels. Eh, On dirait t'a payé pour dire ça, vas-y, arrête de dire des ah, conneries. Ouais, on l'a payé, ouais. <rire> euh, on t'a pris un petit truc, nous aussi. Euh... Ah, bah d'ailleurs, je vais leur montrer aussi en caméra ce que tu nous as offert. Ce qu'on sait déjà, les gars. Et code Miché avec ouais, C'est rien d'important, c'est. Des petits chocolats, oh. des chocolats protéinés. Life. Donc les gars sur oh, QNT-20%. Oh. Tu nous diras si c'est bon ah, en commentaire. Il y a des ah, gens oui. qui n'aiment pas parce que c'est assez amer. Hein. Faut pas s'attendre à vraiment. vraiment bon. Ouais mais faut là, pas s'attendre hein. à du vrai chocolat, à des vrais de euh, maltésaires. C'est du chocolat noir, voilà. Bah merci. Bah de rien. Maintenant le cadeau. Okay. Le, ah, cadeau. le cadeau, le <rire> cadeau. Ben, Là j'ai hâte de le voir. En plus c'est un match, il a même fait un cadeau à ma copine. Je sais pas ce qu'il veut faire. Tu veux serrer ma copine ou c'est comment Là ben, il m'a demandé et franchement elle va être heureuse. Il faut aider les jeunes qui, qui essaient de s'en sortir. Franchement ça tue. Les jeunes entrepreneurs il faut les aider. Elle va être contente. Alors à quoi ça ressemble, c'est un truc qu'on va mettre dans ton garage. Là on va tourner les vidéos... Euh... Du mercredi avec euh, ce que je lui donne là plus 20 kilos pour toutes les barres. Les gars les produits c'est maintenant. On l'a pas vu pour les rien produits, lui. C'est maintenant <rire> il a dit. Oh j'ai vu un truc j'ai vu un truc. Oh oh là là là là. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Ah ouais ouais oh, oh, oh, oh, oh, ouais ouais okay. ouais. Hey, merci vraiment okay. parce que okay. FF okay. on le fait avec le cœur okay. et le fait de le okay. voir okay. comme ça c'est incroyable. incroyable. Et c'est en quelle matière du coup? En acier en tolacier, 3 mm. On va faire une photo avec hein. pour la minia il y a celui pour la maison de Ah là là, et ça c'est pour, pour le bureau. Aïe aïe aïe aïe aïe Incroyable. Après, si tu veux, vu qu'on tourne dans ton bureau aussi, on peut le laisser dans ton bureau. Non, tu vas ouais. prendre dans tu un mot, okay. va gaming gros, dans mon bureau. Bon, nickel. Après, il y a d'autres petites surprises. Il y a amené sa maison, il ça y est. C'est trop bien fait, je suis choqué. Bon, les gars, n'hésitez pas. Une si une vous chose. voulez nous faire des cadeaux, n'hésitez pas. Un mini pimousse pour le bureau. Oh, ça Il lui a fait un Arnold. <rire> ça défonce, ça défonce <rire> Si vous avez des talents comme ça, crack, vous travaillez là-dedans, n'hésitez pas les gars. Incroyable. ça pour ton. Merci ta chambre ça chute. Un, un crack, Après je sais que t'es un geek, un gamer, un peu. Allez, c'est bon On a vu qui était le préféré de David. On oh, a dinguerie Ah oh, l'enfoiré Ça sur le bureau, ça oh, passe. La le petit coucou. Il est jeune, lui. Il est jaloux, je te le dis. Non, ça va, ça va. Oh la dinguerie. Mais on va ouvrir un commerce avec lui. On va se faire des sous sur le Toujours, on va se faire des sous. 50 euros si ça vous intéresse fitnessfusion.fr. ça, c'est pour Dinguerie. Ah oui, c'est vrai. Ah, t'es un match. Celui pour le bureau. Tu gères. Clara, c'est pour toi. En plus, elle doit gérer un stand là bientôt. Elle va présenter son truc. Ça va être dessus. Linui.fr les gars. Oh là là tu gères. Merci, merci, merci, merci. Bon, on va se laisser là, on va lui faire l'amour. Les gars, <rire> euh, <rire> tu, tu fais la conclusion, Pimous. Bah, C'était Fitness Fusion, force et fun. <rire>